J'en ai marre de transpirer, comment je fais Vous voulez arrêter de transpirer Alors regardez ma vidéo. Vous aurez toutes les astuces pour limiter la transpiration ainsi que les auteurs liés à la transpiration, etc. Je ne vous en dis pas plus. Regardez, baby. Hey, Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je de... oh. vous Non, non, non. vous allez bien des cops. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, vidéo problème de transpiration. Je sais, c'est le sujet pas du tout glamour, pas du tout esthétique, mais c'est pas grave pour en parler parce que c'est un problème qui est là dans la vie des hommes, des femmes, dans la vie des humains. Il y en a qui en souffrent, il y en a qui en souffrent moins. Donc là j'ai pris une petite feuille, je vais vous donner quelques conseils, quelques astuces, je crois que je vais souvent regarder la feuille parce que j'ai tout écrit, pour pouvoir stopper la transpiration, du moins la limiter. Donc Si cette vidéo vous intéresse, je vous dis à tout à l'heure. Donc voilà, on est là. Je faisais, comme je vous l'ai dit, je suis munie de ma feuille. Donc tout d'abord, il faut savoir que la transpiration, c'est un phénomène naturel. Donc la transpiration, c'est un phénomène naturel. Certes, ce sans, enfin, la transpiration, c'est un phénomène naturel, mais ce n'est pas censé sentir. Donc, on peut transpirer, on doit transpirer, c'est bon pour notre corps, c'est normal. Mais maintenant, il y a la transpiration excessive. Euh, la transpiration excessive et en plus odorifique. Donc là, c'est le pire, c'est le comble, on va dire. De toute façon, dans tous les cas, même si c'est un phénomène naturel, ce n'est pas agréable de transpirer. Euh, bah, vous savez qu'on transpire des pommes de main, des aisselles, des pieds, du dos, il y en a, il y en a euh, ici, oh. entre, entre la cuisse et le mollet, donc voilà, et euh, bah voilà, c'est chiant, c'est chiant, donc il y a quelques astuces pour éviter de transpirer, déjà l'hygiène, c'est la base, il faut se laver, hein tous les jours si possible, bon, le fait le truc ce n'est pas de se laver quatre fois par jour, mais de se laver avec des bons produits des savons aux huiles essentielles d'arbre euh, de lavande quoi d'autre euh, on pour faire des bains au jus de tomate parce que la tomate c'est un, un fruit, j'allais dire un légume un fruit bon pour lutter contre la transpiration ou les odeurs, je ne sais plus un des deux mais en tout cas on veut donc faire des bains au jus de tomate ou boire du jus de tomate c'est nickel quoi d'autre donc euh, ah oui beaucoup souvent il faut se rincer rincer les aisselles euh, sécher avec des serviettes propres éviter les poils c'est la base non pas que les poils tout font plus transpirer mais c'est juste que les poils c'est un euh, bah, donc c'est là, là et euh, bah, c'est un endroit propice aux bactéries et les bactéries augmente les odeurs. Donc voilà, on va éviter de transpirer. Donc, au moins, euh, s'épiler une fois par semaine pour nous, les filles, c'est la base. Mais les mecs, je ne sais pas, mais pareil pour vous, si vous transpirez beaucoup, même si vous voulez faire les viril vous vous épiler et on a assez. Ensuite, les vêtements. Euh, déjà, ne pas mettre les mêmes vêtements tous les jours. Tu transpires, je mets ça aujourd'hui, demain, je ne mettrai pas le même vêtements. Si je transpire, tu vois ce que je veux dire Quand tu si sais que tu transpires, tu évites de porter les mêmes vêtements. Tu laves tes vêtements le plus tôt possible, parce que tu fais il y en a des auréoles, tu les laves instantanément, dès que tu rentres à la maison, si tu veux au travail ou à l'école, avec euh, des, comment on appelle ça, voilà, des adoucissants, pour donner good smell, euh, une bonne odeur, euh, pour faire aussi partir l'odeur. Ah oui, et il y a certaines matières de vêtements à privilégier, comme le coton, etc. Bon, ça, vous vous renseignez, vous verrez, mais c'est vrai qu'il y a des matières qui vont plus transférer que d'autres, ça c'est vrai parce que moi je le sais quand je mets certains plus, je vais transférer et certains euh, je vais être là, pomper donc voilà, il y a ça donc comme je disais, certaines matières à privilégier pour faire bien attention ensuite, euh, ben, il y a le citron hein. ça c'est la base, tout le monde le sait couper euh, un citron donc privilégier là, le citron naturel pas les citrons euh, synthétiques de magasin, donc tu achètes un citron vert ou jaune, je sais plus tu coupes hein, un bout, tu passes sous les aisselles, le train. Tu passes sous les aisselles, tu rinces bien à l'eau, donc tu passes longtemps Et tu changes de citron, tac-tac, hein, une rondelle, tac-tac, une autre rondelle. Tu passes de l'eau, serviette sèche, pareil, ou jus de citron, comme je vous l'ai dit, pressé. ou même pressez le citron. Petite, euh, petit, euh, comment on appelle ça, coton. Tu rinces, tac-tac, et vous savez... Euh, c'est un truc qui marche du tonnerre. Il n'y a pas d'autre. Ah oui, le concombre. Parce hein, qu'il paraît, c'est canon. Déjà, quand on fait nos gommages ou je ne sais pas quoi, on met les concombres sur les yeux parce que voilà. Hein. Pareil, concombre. C'est tout ce qu'on demande. Et ça euh, limite les odeurs et l'excès de transpiration. Ensuite, donc la bicarbonate de Tac-tac. Euh, c'est en... un. Mais c'est un truc en. Je sais pas, c'est. Comme la farine, tu vois, je sais pas c'est quelle matière, mais voilà, tu mets avec un peu d'eau, ça devient un peu une pâte. Tu nettoies, je sais pas si pour les pieds ça marche, mais voilà, ah oui, ça diminue les odeurs. Donc voilà, maintenant il y a la pierre d'Alain aussi. Donc, je disais, la perle à un produit naturel qui lutte contre les bactéries qui sont responsables des mauvaises odeurs. Donc, là, ça, reste un contenu naturel. Vous savez tous comment on utilise la perle ou vous savez pas. Il y a des forums. Je pense que, ben oui, je pense que tout simplement, ce n'est pas bien compliqué. Tu dois. Bon, bref, vous verrez, je ne veux pas vous induire en erreur. Maintenant, ce qu'il faut faire attention, c'est l'alimentation. C'est un truc très important. Éviter les épices. Donc, c'est mort bon pour moi. Je vais transpirer toute ma vie. Éviter l'ail. J'allais dire le sel, non, le sel n'a rien à voir. là il les oignons, vraiment, ça c'est les trucs qui favorisent les odeurs. Donc le piment, tout ça, les go, stop it, stop. Tu veux transpirer, tu mens, tu bouffes des épices. Tu ne veux pas transpirer, tu bouffes de la soupe sans oignons, euh, des légumes, tu écrases et on a assez. Et ce n'est même pas pour euh, me moquer, mais c'est vraiment le truc qui marche. Donc manger des tomates, comme je vous l'ai dit, ça aide. Ou boire du jus de tomates c'est très bien aussi. Boire du thé noir, le thé noir c'est bon, donc poisson chaude, favoriser, je vous en parlais tout à l'heure. Aussi pour les pieds, faire des bains de thé noir, 20 minutes, 15 minutes, 2-3 euh, fois par semaine. Ce qui paraît, ça aide à diminuer la transpiration. Il n'y a pas d'autre euh, Mettre oui, du, donc, du talc dans les... Ça c'est maintenant pour les pieds, mettre du talc euh, sur tes pieds ou dans les chaussures. Ça c'est pour euh, pas diminuer la transpiration, mais montrer plutôt les odeurs, moi, je pense. Parce que, bon, tu continues à transpirer. Mais bon, essayez, vous verrez. Ça, c'est des petites astuces. Maintenant, je ne les ai pas testées parce que je ne transpire pas forcément des pieds. Mais voilà. Euh, donc, quoi d'autre Favoriser les boissons chaudes, comme je vous l'ai dit. Euh, parce que, comme... Je ne sais pas si je vous l'ai dit, mais le fait de boire des boissons froides, surtout en été, bon, c'est vrai que c'est la base. Mais ça provoque, ça fait des chocs thermiques. Donc, tu bois du froid. Le corps a l'impression qu'il veut se qui doit se réchauffer réchauffement transpiration bactéries odeurs t'as compris le déroulement donc tu bois des boissons chaudes le corps ah bah oui là je dois me refroidir donc refroidissement pas de transpiration limite de la transpiration limite des odeurs tu m'as compris <rire> un truc aussi qui hein, comme frais girgana le stress les cocos le stress nous ne sois pas stressé. Évite les... Le les, les, les, les stress, évite tout ce qui peut provoquer une modification de la chaleur corporelle. Donc, quand tu es stressé, dis-toi, Zen, pense à un gag, j'allais dire, un gag. Fais-toi, zenifie toi parce que le stress, ça, c'est un truc quand on sait tous, tu stresses, tu transpires les oreilles, tu lâches, les gouttes. Non, évite d'être stressé. Donc, euh, Bon, ça, c'est un petit peu compliqué pour les gens qui stressent énormément Mais quand tu... Bon, si tu es stressé et que tu te dis encore « Si je stresse, je vais transpirer. » Bon, là, ça augmente ton stress. Donc, trouve des astuces pour éviter d'être stressé. Maintenant, je vais vous donner quelques produits non naturels pour les aisselles. Donc, il y a des déodorants et les antitransférants. Donc, les déos vous connaissez. Moi, les déos pour moi, ça ne euh, diminue pas les odeurs, mais ça les masque. Donc, ça devient une habitude. J'ai encore été coupée Je disais les déolés des les antitranspirants, etc. Je crois que j'avais dit que ça masquait euh, les odeurs, mais ça ne les diminuait pas. Donc, voilà, comme déo. Moi, je n'ai pas utilisé beaucoup de déo. Enfin, si, quoique l'esprit, mais c'est de la grosse merde pour moi. Je trouve que voilà, ça te fait encore plus transpirer, mais honnêtement. Donc, voilà. Moi, il y a un seul déo qui me canalise c'est le d'or, le naturel qui coûte entre. 4 euros maximum, vous pouvez le retrouver en pharmacie, chez G, chez Kreutwald pour les Belges. Ce n'est pas 100% naturel, je pense qu'il y a de l'aluminium à l'intérieur, ce qui est pas très bon pour la santé, c'est cancérigène à ce qui paraît. Ensuite, donc, les antitranspirants, ça, c'est vraiment, ça coupe la transpiration, si j'ai bien lu. Il y a Echazil, je pense qu'il y a en trois dos. Le euh, faible, moyen et le fort, vraiment pour les transpirants excessifs. Euh, ensuite, je pense aussi que c'est entre 8 euros. Il y a pour peau sensible, peau normale, peau, euh, je crois, Grasse, Non, je ne sais pas, mais non, peau sensible, peau normale, je crois, peau grasse, n'importe quoi, n'importe quoi. Là, j'ai dit de la merde, juste pour peau sensible et peau normale, je pense. Pareil, il y a le Vichy, Vichy gelé. Euh, c'est un, un couvercle un petit peu orange, c'est aussi entre les 8 euros en pharmacie. C'est préférable, les copains. Donc voilà, euh, ça marche bof. Essayez, vous verrez. Maintenant, il y a pour les mains, il y a le Dermophile India qui est donc à contrôler la main moite. Moi, je n'ai pas ces problèmes, j'ai même la main sèche, la pomme de main sèche. Donc beaucoup de crème. Merci, brochet. Ensuite, pour les pieds, il y a euh, également et Chaxil, Donc il y a pour les aisselles et pour les pieds. Euh, donc c'est un détranspirant, comme je vous l'ai dit. Aussi pour différents types peu de peau. Donc voilà, avoir un petit peu, renseignez-vous. Il y a le scroll qui est un spray que vous foutez dans votre chaussure. Également, comme je vous l'ai dit, le taille. C'est des anti-odeurs. Maintenant, le cas le plus extrême, quand vous voyez que vous avez essayé ça et que ça ne marche pas, allez chez votre médecin, il vous pressera des médicaments. Ça, c'est sûrement sur ordonnance. Et là, vous verrez, mais là, ce n'est plus de mon ressort. Donc voilà, bêtise, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu et que ça marchera pour vous, je n'ai pas tout testé, je n'ai pas la science infuse, j'ai lu, je me suis renseignée, je pense que tous les conseils sont bons à prendre, maintenant il ne faut pas tout tester, il faut faire attention à sa peau, euh, à son type de peau, bien regarder, bien se renseigner, voilà, si vous avez d'autres astuces, dites-le moi en commentaire, je me ferai un plaisir de lire ça, je vous fais de gros bisous, et dites-moi quoi, si vous aimez ce genre de vidéo. bisous les gars